Salut les agités Une soixantaine de militants de la cause animale ont bloqué pacifiquement les cinq entrées du Salon international de l'élevage à Clermont-Ferrand le 4 octobre dernier. C'était au petit matin. Le sommet de l'élevage est un salon agricole qui réunit les professionnels du monde de l'élevage chaque année depuis 26 ans. Cette année, 88 000 visiteurs sont attendus et des délégations étrangères du monde entier. Et il met à l'honneur tous les grands lobbies et industriels du monde agricole français. La FNSEA, le groupe Avril, Lactalis, Sodial et j'en passe. L'objectif du sommet d'élevage est d'être une vitrine de l'élevage français, mais c'est également de multiplier les contrats à l'exportation et de créer de nouveaux partenariats afin de développer ce modèle agricole partout dans le monde. Aujourd'hui, la consommation de viande baisse en France, mais elle augmente dans le reste du monde. Les professionnels du monde agricole français sont en recherche de nouveaux marchés à l'international alors qu'il est au contraire urgent d'en finir avec ce modèle. L'élevage, aujourd'hui, c'est 3 millions d'animaux abattus chaque jour en France. Comme le salon de l'agriculture à Paris, il est vrai que ce salon est d'abord un formidable outil de propagande auprès d'un public très large qui vient voir une image complètement faussée de ce qu'est l'élevage aujourd'hui. On pourrait comparer cet exercice à celui décrit dans Tintin au pays des soviets, vous savez avec les décors un peu bidons. On vous vend ça 79 centimes d'euros, c'est le prix d'un litre de lait, demi-écrémé pâturage bleu-blanc-coeur et de vaches bien nourries, notamment avec des graines de lin riches en oméga-3. Pour vous cacher, ça. Ces nouvelles images de L214, tournées sur une dizaine de jours, montrent le calvaire que vivent les chevaux, les moutons, les cochons, les veaux, les vaches et les taureaux, avant de rendre leur dernier souffle. Les militants d'Hers Résistance pointent à juste titre les limites d'un modèle qui combine désastre environnemental, animal et social. Les problèmes écologiques posés par la consommation d'animaux sont légions. Regardons par exemple deux aspects cruciaux pour notre avenir à tous, le gaspillage d'eau potable et la production de gaz à effet de serre. Pour produire un kilo de bœuf, il faut l'équivalent d'une petite piscine, pas moins de 15500 litres d'eau, avant tout pour irriguer les céréales et le fourrage. Un kilo de porc 4 4900 litres, un de poulet 4000. Bien loin devant le blé, les pommes, les tomates ou les carottes. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, l'élevage est responsable de 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dont 9,7% pour les seuls bovins. C'est légèrement plus que le secteur des transports. Si le bétail contribue faiblement au rejet de dioxyde de carbone, il est par contre responsable de près de la moitié des émissions de méthane et de protoxyde d'azote, deux gaz dont le potentiel de réchauffement est respectivement 25 et 300 fois supérieur à celui du CO2. En cause, l'usage d'engrais pour les cultures et la digestion des ruminants. Et on aurait pu évoquer la pollution de l'eau, les rejets de pesticides, la déforestation, le détournement des terres vivrières pour nourrir les animaux plutôt que les hommes vivant justement de ces terres. En France, il faut quatre fois plus de terres pour produire une calorie animale. L'élevage est en fait un processus eugéniste, concentrationnaire, déshumanisant pour les humains et en faillite, largement, en dépit de la progression de la consommation de viande dans une grande partie du monde. L'une des explications de ce paradoxe est le modèle économique sur lequel repose cette industrie, celui de l'élevage intensif. Un modèle catastrophique sur le plan environnemental, monstrueux pour les animaux, et peu efficace, tellement inefficace, sur le plan économique. Extrêmement coûteux, y compris en subvention, et pourtant source de pauvreté et d'endettement pour les éleveurs. Alors que la demande s'accroît, l'élevage se fait toujours plus intensif. Pour exemple, le nombre de porcs vendus par une ferme américaine a bondi de 945 à 8400 par an en près de 20 ans. Aux États-Unis, toujours, le poids d'un animal à l'abattage est passé de 67 kg dans les années 70 à environ 100 kg aujourd'hui. En France, 83% des 800 millions de poulets sont élevés sans jamais voir la lumière du jour. Et 95% des 25 millions de cochons passent leur vie sur Kaiboti en bâtiment. C'est le paradoxe classique de la surproduction. Tout le monde produit la même chose, avec une concentration toujours plus grande de capital, et le prix s'effondre. On est aux alentours de 3,40 enfin suivant les catégories d'animaux. Pour, pour, que, pour que ce soit rentable, il faudrait qu'on qu soit aux environs de 4 euros le kilo de viande produite. Pour réduire les coûts, les bêtes sont nourries grâce aux 110 hectares cultivés par les deux frères. Malgré tout, pas toujours facile de se verser un salaire face au remboursement d'emprunts et aux investissements nécessaires. Des budgets que ne comblent pas les quelques 100 000 euros qu'ils touchent de l'Europe chaque année. Dans un tel contexte, l'action non-violente des militants de la cause animale se voulait le moyen de déclencher un débat en expliquant que non seulement l'élevage était insoutenable et devait donc cesser, mais qu'il en allait en plus de l'intérêt des éleveurs eux-mêmes. Okay. Ouais. Bravo, allez, dernier, dernier. Voilà. Dito, Vous nous ah. dites qu'on vous s'accroche mmh. Oui, euh, je vais le mettre ouais. là, je vois, où je vois sur ma côté là. Sauf que lorsque l'on est aux abois, on ne peut pas toujours entendre la voix de la raison, comme en témoigne cette altercation. On n'a rien à foutre, on va se parler. Donc à un moment, euh, vous savez, ce que ça nous pousse, mon intérieur, l'est-ce que ça va Bon ben, bah, il va falloir reboucher, peut-être ça Moi, je suis sûr, il y en a qui vont arriver derrière, mais, non, mais on n'a rien à prendre. Tout était donc réuni pour que les choses dégénèrent aux abords du salon de l'élevage. Tu sais qui se fait chier de se lever tous les jours d'année pour faire le boulot, payer les impôts, pour donner de et ça, puis des doutes à des feuilles comme vous Tu sais qui paye vos études Tu sais qui paye tout ça C'est la société qui bosse. Bande de nuls. Bande de nuls. Vous commencez de nous gonfler On est en train de crever dans ils sont en train de crever au boulot, mais vous nous faites ça, ça, chier ça. là mais vous savez, Alors, on n'est pas est contre pas contre quoi, mais réalisons dans une société normale En France, on est devenu des tarés Des tarés Vous savez ce que c'est que l'humanité Vous savez ce que c'est que le monde Vous ce que c'est que la vie La vie, c'est le petit, le petit canari qui se fait bouffer par un aigle et puis tout le reste. On est complètement cinglé. Complètement Vous bouffez vos salades, mais faites-nous pas en chier je vous demande un autre. Stop On va bien, mais de bien C'est bien gentil, mais là, euh, c'est bon on est endetté jusqu'au cou, ma de reste, on se fait chier du tout. Et bah alors Et vous que si croyez vous vous que c'est ça qui va nous rendre, nous rendre plus utiles même plus. pas la peine de causer avec vous, de toute façon. Je vous êtes des extrémistes. De et de soudain, c'est l'attaque. L'organisateur du salon en personne, Fabrice Berton, qu'on voit ici costumé et cravaté, et des agents de sécurité ainsi que quelques éleveurs attaquent brutalement les activistes pacifiques alors qu'ils étaient, pour certains d'entre eux, attachés. Des tractopelles interviennent même au mépris du danger pour les jeunes militants. Les journalistes sont bousculés, leur matériel détruit ou même volé. Allez on va dire pour la musique à peu près on va dire on regarde respectez tous les autres Bah, tu sais que j'ai ta, ta, ta plaque, Vas-y que j'ai ta plaque, tu sais que j'ai ta plaque Eh bah alors, vas-y cogne Vas-y Moi je cogne pas, moi eh bah je fais mon travail aussi Bah dis-moi, je vais pas le faire mon travail J'ai des animaux confins Je vais te faire le mien, là Eh bah alors, fais le mien Aucun problème, monsieur le policier, hein Écoutez, a priori, elle est pas cassée, puisque vous me filmez Ouais, c'est ça Ouais, je travaille aussi, je suis journaliste, alors on se calme, on se calme. On se calme tout de suite, oh, on se calme, on se calme. je suis journaliste. Je suis journaliste. Deux, trois photos, ils nous ont sauté dessus. Qui ça le, Je ne sais pas si c'est la sécurité ou les éleveurs, je pense que c'était un mix des deux. Ils s'est mis de tous les côtés, ils nous ont pris au cou, balancé au sol, ils ont pris ma caméra, ils m'ont éclaté. Ok, simplement. Tout droit, il y a une voiture de police Tout ce qui reste de l'appareil. La violence est forte, mais les policiers se refusent à intervenir, même pour secourir un blessé grave. J'ai été aussi choquée parce qu'une voiture de police est passée. On avait un militant blessé sur le sol dans une couverture de survie. La police est passée, a regardé le militant et est partie. On s'est dit bon, très bien, d'accord. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer Voilà, donc il y avait en tout cas sur la porte que nous bloquions nous, il y avait une trentaine d'éleveurs en furie euh, qui nous insultaient de tous les noms, qui nous aient des menaces de mort, qui frappaient les militants, qui ont cassé du matériel euh, de journalistes, etc. Après la Nuit des abattoirs, organisée par les associations 269 Life et 269 Life Libération Animale il y a quelques semaines, et les vidéos chocs de L214 sur les conditions de l'abattage des animaux dans notre pays, il est urgent d'avoir un débat public sur les conséquences de notre modèle agricole et sur celle de notre régime alimentaire, pour les animaux, pour la planète et pour la survie du monde paysan.